Bonjour les amis, un grand merci, nous avons dépassé les 10 000 abonnés à ma chaîne YouTube. Ça fait quelques années que je fais des vidéos de trading, que, que j'essaye d'aider les gens à devenir trader, à gagner de l'argent sur les marchés. Donc ça fait à peu près 5 ans que je fais cette activité, j'ai plus de 600 vidéos, je dois être entre 600 et 700 vidéos à l'heure actuelle. Donc nous sommes en novembre 2020 j'essaye de faire régulièrement des vidéos pour aider donc les personnes qui veulent se mettre au trading à acquérir les notions élémentaires et ensuite aller plus loin, aller à des étapes suivantes pour devenir un bon trader. Donc vous avez d'abord des vidéos didacticielles, vous avez des vidéos qui vous expliquent ce qu'est le trading, comment on peut devenir trader. Après bien sûr, euh, si vous êtes intéressé par euh, ces activités, vous avez euh, donc euh, mes formations, vous avez des formations gratuites, vous avez les liens euh, sur mes vidéos et sous, sous le descriptif de, de mes vidéos donc, qui expliquent euh, comment on peut apprendre à trader, comment on peut euh, devenir un trader amateur au départ. Donc d'abord un complément de revenu et ensuite euh, devenir peut-être un jour un trader professionnel. Le trading tout le monde peut le faire, tout le monde peut l'apprendre, il ne faut absolument aucun diplôme pour, pour commencer à devenir trader, à gagner de l'argent sur les marchés. Une plateforme de trading c'est gratuit pour certaines si vous utilisez la plateforme MT4 comme celle que, que j'enseigne dans ma formation c'est totalement gratuit. Bien sûr vous avez d'autres plateformes comme ProRealTime qui est une excellente plateforme aussi mais qui est payante. Donc, vous aurez tout ça, toutes ces explications dans mes vidéos, également dans mes formations qui vous permettront de vous initier au trading au départ. Et ensuite, vous pourrez commencer à tester en suivant, bien sûr. Je vous conseille ma formation parce que je pense que j'ai fait le maximum ces dernières années pour aider les débutants à démarrer sur les marchés. Donc sans prendre de risque surtout puisque la première chose à faire c'est éviter de perdre sur les marchés quand on est débutant. Euh, donc il faut d'abord commencer avec un petit compte, un compte de démonstration ou un petit compte réel et ensuite petit à petit vous pourrez augmenter votre capital et surtout pas augmenter votre risque. Donc le tout c'est d'augmenter son capital, je vous explique ça dans, dans mes vidéos et dans mes formations de manière à ce que toujours en prenant le même risque, un risque minime et eh bien vous gagnez de plus en plus. Mais ça une fois que vous devenez un bon trader, ce n'est pas difficile de trouver des, des personnes qui vous confient de l'argent. Euh, vous pouvez arriver à faire 50 ou 100% de gains sur une année, tout dépend du capital. Mais je connais des traders qui, qui traitent plusieurs millions et qui font 50% de, de gains par an. Donc euh, c'est tout à fait possible mais bien sûr ne, ne rêvez pas encore à cela. Donc il y a quand même des étapes avant d'arriver à, à ce stade-là. Si vous gagnez déjà 1000 ou 2000 euros par mois au début c'est bien un complément de revenu et peut-être après que ça pourra devenir votre, vos revenus principaux si vous aimez ça bien sûr. Donc le mieux pour vous initier au trading et eh bien c'est regarder quelques-unes de mes vidéos et euh, peut-être vous inscrire à ma formation gratuite et vous apprendrez à utiliser une plateforme de trading. Vous pourrez le faire très facilement euh, sans, euh, sans aucun risque puisque vous pouvez ouvrir un compte virtuel et tester les, les stratégies que, que j'utilise, que je vous donne, les conseils que je vous donne dans mes vidéos. Et vous verrez déjà rien qu'avec les vidéos que, que je vous donne, vous aurez déjà pas mal de notions qui vous permettront de sentir si c'est une activité qui vous plaît. Et surtout euh, de pouvoir démarrer sans stress, euh, sans angoisse. Mais euh, vous, vous aurez l'occasion de cette manière-là de vous rendre compte que cette activité, si vous si vous accrochez à cette activité eh bien c'est fantastique. Pensez bien que si j'ai plus de, de 600 vidéos sur ma chaîne YouTube c'est parce que c'est une activité qui me passionne, je fais ça depuis une dizaine d'années. Et euh, tous les jours je traite, tous les jours je profite des mouvements qu'il y a sur les marchés et euh, c'est vraiment une activité fantastique mais qui demande au départ une formation pour ne pas faire les erreurs, il faut choisir une bonne formation. Vous avez un lien donc vers mes formations ici en haut et en dessous, vous pouvez choisir formation gratuite ou directement passer à mes formations payantes. Et vous verrez que mes prix sont très raisonnables, vous pouvez payer en plusieurs fois même, mais ça vous aidera certainement euh, beaucoup. Donc, euh, vous verrez donc, le lien vers euh, mon site euh, Se former euh, au trading, seformerautrading.com. Vous avez des témoignages de, de plusieurs de mes étudiants. Je pense que j'ai étud... ai aidé pas mal de monde durant ces cinq dernières années à s'initier au trading et à progresser dans cette activité. Donc encore un grand merci. Donc les 10 000 abonnés à ma chaîne YouTube, je pense que c'est une démonstration et surtout c'est une récompense pour moi que mon travail je le fais le mieux possible. Euh, bien sûr personne n'est parfait mais je continue à travailler, je continue à me former et à transmettre à mes, à mes étudiants et aux personnes qui s'intéressent à ce que je fais. Euh, tout, ce que, tout ce que je, je reçois moi-même comme information pour euh, devenir un bon trader. Et euh, en 10 ans je peux vous dire que j'ai progressé énormément et tout ça je, je le condense donc dans mes, tout ce que j'ai appris euh, de bien et de pas bien. Eh bien vous le retrouverez dans mes vidéos et euh, dans mes formations. Voilà donc euh, encore une fois un grand merci, 10 000 abonnés euh, c'est fantastique. J'espère que vous vous portez bien pendant cette période de confinement. N'hésitez pas peut-être si vous êtes intéressé par cette activité de vous inscrire à ma chaîne YouTube et vous verrez après si c'est quelque chose que vous pouvez faire. Je pense que vous avez peut-être un peu plus de temps pendant cette période à la maison avec votre ordinateur et une bonne connexion internet et eh bien vous pourrez démarrer cette activité sans risque. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo euh, Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait si vous êtes intéressé par le trading, par la bourse. Cliquez sur la petite cloche ainsi hein, vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo et on se retrouve donc dans une de mes prochaines vidéos si vous le voulez. À très bientôt, au revoir